Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous faire un bilan de la première semaine de ce MOOC. Alors, la première chose importante qu'on va regarder, c'est les éléments relatifs à la vie de ce MOOC. Alors, d'abord, première question, c'est combien êtes-vous Quelques chiffres, en fait. Euh, il faut savoir que euh, nous étions 2766 inscrits lorsque j'ai fait euh, le pointage vers 19h. Donc ça, c'est ce qu'indique le chiffre de fun. Euh, c'est un chiffre qui n'est pas forcément lié euh, aux participants actifs. Euh, sur CATSI, alors en fait, euh, là, euh, l'information euh, date aussi euh, de dimanche, mais le matin, on avait 540 comptes actifs. Donc, euh, c'est-à-dire des comptes qui ont été activés et pour lesquels il y a eu au moins euh, une connexion. Et il y avait 42 exercices qui avait été déposés, sachant qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés euh, dans euh, la journée. Mais mon pointage euh, date de tôt euh, le dimanche. Et puis, vous êtes euh, 934 à avoir répondu euh, au questionnaire euh, de début de MOOC. qui on va regarder d'ailleurs un petit peu. Il permet de, de nous permettre de caractériser de façon un peu plus précise euh, qui euh, vous êtes. Alors euh, d'abord, euh, la pyramide des âges, euh, donc vous voyez que ici, euh, eh bien en fait la pyramide des âges, c'est entre 95, donc des gens qui ont une vingtaine d'années, et puis euh, ça redescend après euh, vers euh, 65, euh, donc des gens qui ont une cinquantaine d'années, et en gros on a une espèce de plateau à peu près à ce niveau-là, avec quelques pics, mais on voit vraiment que ben, en deçà c'est un peu plus maigre, c'est normal, c'est aussi lié aux prérequis qui étaient demandés dans ce cours, alors après encore une fois, il faut être prudent avec les prérequis, moi, je ne fais jamais de paris sur la réussite ou l'échec d'un étudiant, parce que parfois, d'ailleurs, euh, ces paris peuvent être perdus. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'effectivement, la probabilité pour que vous ayez des difficultés euh, à suivre le book si vous n'avez pas les prérequis est plus élevé, mais évidemment, euh, il faudrait prendre en compte la motivation et toute une série euh, d'autres critères pour pouvoir avoir une prédiction euh, réelle. Donc, euh, cet exercice n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est ce qui explique que probablement, il y ait peu de très jeunes et puis, euh, euh, bon, ben bah, effectivement, on a aussi euh, des gens, parce il y a, on a une personne qui a moins de 20 ans et on a une personne qui a plus de... Euh, 75 ans, on peut dire, et voilà, donc c'est à peu près logique. Et puis ici, ça rend des étudiants, et puis le gros, c'est probablement des gens qui sont rentrés dans la vie active. Alors, on est également une majorité d'hommes, donc alors ça, c'est un truc qui m'étonnera toujours. J'ai été faire un tutoriel lié à une conférence internationale dans une école d'ingénieurs à Tunis. Et j'étais étonné euh, d'avoir 60% de filles qui étaient inscrites à ce tutoriel. Et quand je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quand moi je fais un cours euh, dans ma formation, euh, il y a 15% de filles, et euh, la personne, m'a dit, mais oui, mais si, si, si, euh, dans notre école euh, on rentre sur concours euh, les concours, alors c'est pas tout à fait comme nos écoles à nous, c'est un peu plus jeune visiblement mais euh, euh, on rentre sur concours et c'est qui a les meilleures places sur le concours, ce sont les filles plus que les mecs et donc on a une, une école d'ingénieurs avec une grande dimension informatique euh, pour laquelle il y a effectivement une majorité d'étudiantes de, de, de, de, de, de, par rapport aux étudiants, voilà donc ce qui prouve que c'est pas une fatalité mais euh, voilà, bah, manifestement le sujet n'intéresse que 16% euh, des femmes. Et puis cette intéressant aussi c'est qu'on a une grande majorité de gens dont la français est la langue maternelle euh, et puis euh, ensuite c'est une langue soit d'études soit professionnelle et en gros on n'a que 6% de gens pour qui c'est une langue académique et alors académique pour moi c'est essentiellement une langue d'études, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont connu pendant leurs études euh, ou d'autres situations parfois un petit peu plus euh, compliquées hein, que j'ai regroupées dans cette situation autre. Euh, le pays de résidence, ben, vous voyez euh, ce diagramme euh, qui euh, vous donne un petit peu euh, la répartition euh, dans le monde. Donc euh, de façon peu étonnante, euh, on a beaucoup en France, beaucoup au Maroc, beaucoup en Tunisie, et aussi pas mal euh, en Algérie. Bon, on est sur des pays qui sont quand même pas mal francophones. On a aussi toute la partie euh, francophone euh, de euh, l'Afrique. On a bien évidemment le Canada. Euh, on a un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Mexique, mais c'est moins de 5, hein, vous voyez. Euh, et puis euh, également, euh, on a euh, deux Brésiliens. On a un petit peu en Inde, un petit peu en Thaïlande. Euh, non, euh, la Thaïlande, c'est là, pardon. On a euh, des, un, quelques Chinois, on a un petit peu de Japonais, et puis également un petit peu d'Australiens. Euh, Madagascar aussi, logique, euh, on a ici affaire à un pays francophone et puis on a même euh, un ressortissant qui vit en Arabie Saoudite qui s'est inscrit. Euh, ça c'est euh, l'évolution de l'activité, c'est vue journée par jour par jour. Euh, donc alors vous oubliez cette courbe d'interpolation qui sera plutôt intéressante à la fin, pour l'instant elle n'a pas beaucoup de sens. Donc ça en fait c'est la publication de la semaine 0 la publication de la première semaine, la publication de la deuxième semaine, etc., etc. Et donc là on a évidemment sans surprise un pic de vision au moment de la publication de la première semaine, et puis ici, là, on, on est en train, de, on dans le week-end, là, vous avez les chiffres de samedi, j'ai fait ces transparents dimanche soir, donc, évidemment, vous n'avez pas encore les chiffres de dimanche. Voilà, donc, euh, ben, euh, une activité euh, euh, qui est quand même euh, euh, relativement euh, abondante. J'aimerais que on regarde maintenant euh, ce qui se passe sur le forum, alors, euh, ce n'est pas le forum de Rome dont vous voyez une reconstitution ici, mais sur nos forums à nous. Alors, une chose à laquelle je tiens, c'est que euh, vous ne postiez que dans les fils de décision qui ont été créés. Alors, on a eu un petit peu d'éparpillement la première semaine, on a eu quelques éparpillements beaucoup moins la seconde semaine. Euh, dont un euh, tout à fait justifié qui parlait euh, euh, du wiki, mais d'ailleurs euh, créé par euh, des membres de l'équipe pédagogique, euh, mais en fait euh, euh, c'est simplement lié à une expérience euh, qui est que l'an dernier, euh, en 2014, lorsqu'on a lancé le premier MOOC, on n'avait pas euh, fait attention à ça et on s'est retrouvé avec... Euh, euh, je crois, 80 fils de discussion à l'issue de la semaine 1. En gros, euh, chaque personne qui postait son exercice bon revoir, faisait son propre euh, fil de discussion, c'était absolument ingérable. Et pour nous, et aussi pour vous, cest c'est difficile. Et en fait, il y a une, une réflexion un petit peu rapide euh, entre les participants du MOOC, enfin, certains participants du MOOC d'une part, et puis nous d'autre part, et on est abouti à cette idée de structuration, euh, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, on créera les fils de discussion, et s'il vous plaît, n'en créez que si vraiment vous estimez qu'il n'y a pas euh, de raison de mettre l'information euh, ailleurs, ce qui jusqu'à présent, à une exception près, n'a pas été euh, le cas. Alors, euh, il est clair que vous êtes tous impatients, vous voulez faire des choses complexes avec les langages, euh, donc euh, il y a eu quelques questions qui ont été posées là-dessus. Donc, Je vous rappelle que cette première semaine, il y avait essentiellement un guide de survie. Guide de survie, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire strict minimum, ce qui vous permet d'insérer quelques instructions pour réaliser euh, les exercices. Donc je vous rappelle que la semaine 2, euh, qui ouvrera à peu près au moment où je publierai cette vidéo, hein, euh, eh bien, sera entièrement consacré à Objectif C, et puis que la semaine 3 sera entièrement consacrée à Swift, et puis après, on reviendra euh, à l'ensemble des API euh, d'iOS pour la création de jus. Alors, euh, quelqu'un a publié un tuto euh, auto-layout euh, et storyboard vers iOS 7, ce qui est une bonne idée parce que ça permet de bien comprendre comment les choses euh, se font. Euh, il faut quand même euh, faire attention, euh, parce qu'il y a eu des changements considérables qui ont été introduits avec iOS 8, et par conséquent, euh, il faut lire... Euh, certes, euh, ces forums, ça aide, euh, mais euh, il faut juste prendre garde au fait que ben, les choses peuvent avoir changé. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai d'une manière générale. Vous avez souvent tendance à aller sur Stack Overflow, à aller sur des forums, chercher de l'aide. C'est normal. Honnêtement, moi, je fais pareil. Mais par contre, il faut que vous ayez un réflexe, très particulièrement dans le cas de ce type d'environnement, c'est que vous regardez systématiquement la date des postes et la date des réponses. Et plus les postes sont anciens, en termes de nombre de versions de système, moins il faut porter crédit à l'information. Ce n'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle a été vraie, ça, probablement, mais vous n'en savez plus rien à l'heure actuelle. Donc, ça peut donner des indices, mais ça peut aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention avec l'information. Il faut prendre une information qui est récente, ce qui n'est pas toujours facile. Autre chose, et ça, on a été plusieurs à vous le signaler, en particulier les community managers, lorsque vous n'utilisez pas certaines méthodes, typiquement les you n'ont pas été remplis, le did receive, warning, etc., etc., vous pouvez les effacer simplement pour éviter de polluer votre code euh, avec. Euh, ou alors, si vraiment vous ne voulez pas les effacer, mettez-les à un endroit en bas, euh, du, à la fin du fichier, euh, de façon à ce qu'ils euh, ne soient pas euh, tout mélangés. Hein. Mais a priori, euh, ça n'est pas euh, nécessaire euh, de les garder. Euh, alors oui, euh, un point quand même qui est important, donc je vous sors ici euh, un, un message. Euh, donc euh, euh, quelqu'un qui dit ah je vais me concentrer sur Swift, bonjour la soupe. Euh, effectivement, effectivement, bonjour la soupe. Euh, on peut regarder que euh, Objectif C est plus lourd que Swift. Hein. C'est clair que Swift apporte un certain nombre d'innovations en termes de légèreté de syntaxe et de toute une série d'autres éléments. Euh, mais il faut savoir que dans ce domaine, je ne recommande absolument pas de se limiter à un seul langage, que ce soit Objective C ou que ce soit Swift. D'accord Un, Objective C n'est pas mort. Il y a qu'à regarder le classement Antiope. J'en parle dans une de mes séquences euh, d'introduction. Euh, quand je présente les langages. Euh, je ne sais plus si vous l'avez vu ou si vous la verrez en semaine 1, mais euh, le langage est le troisième qui euh, active le plus de buzz. Et vous avez une quantité de code existant qui est extrêmement importante. Vous avez des bibliothèques qui existent et donc il faut que vous sachiez utiliser ou lire de l'objectif C. Et de l'aveu même d'ingénieur de chez Apple, qui, lorsqu'on euh, avait une visite, euh, euh, ils viennent draguer régulièrement nos étudiants dans notre établissement universitaire, donc on avait une visite, et puis on discutait, et j'expliquais que je faisais euh, cette année mon cours 50% Swift, 50% Objectif C, euh, euh, il a trouvé que j'étais courageux, parce qu'effectivement, pour lui, Swift n'est pas encore complètement stabilisé. Donc, de l'aveu euh, des ingénieurs Chapel, il y a encore un peu de mûrissement, il y a d'ailleurs eu des modifications, il se peut que vous tombiez sur des séquences, où je dis des choses qui sont tout à fait vraies, parce que certaines séquences ont été tournées avec... Euh, Xcode 6.0.1 et d'autres ont été réalisés avec Xcode 1. Et il y a eu des petites modifications euh, subtiles, mais euh, réelles euh, quand même. Euh, donc, en fait, il faut que vous connaissiez les deux. Donc, vous pouvez vous focaliser sur un langage. Euh, certains disent, oui, voilà, je ne suis pas encore très à l'anfragile, je vais faire le choix d'un langage. Très bien, vous en choisissez un. Mais à terme, vous ne pouvez pas oublier l'autre. Et je vous recommande vivement quand même euh, d'essayer euh, de trouver le temps de, de regarder les, les deux langages, même si bien évidemment, vous pouvez en préférer euh, un par rapport euh, aux autres. Alors, euh, également, euh, toujours sur le forum, euh, on vous a euh, fait quelques remarques, il y a eu quelques petits quoi, bon, encore une fois, c'est n'est pas très très grave. Euh, le premier, c'est que lorsque vous publiez vos projets, il y a quelques personnes qui ont simplement publié une archive contenant les sources. Or, en fait, lorsque vous créez un projet euh, Xcode, par exemple, ça s'appelle Toto, vous avez un répertoire Toto dans lequel vous avez un fichier qui s'appelle euh, euh, Proj ou quelque chose, enfin un fichier principal qui a le nom de votre projet. Et puis, vous avez deux répertoires, le répertoire Toto et puis le répertoire Test Toto ou Toto Test. Et en fait, euh, il est important que sur ce, ce répertoire avec cette arborescence que vous publiez, parce que sinon c'est extrêmement pénible, euh, on a des fichiers qui sont éparses, il peut éventuellement manquer un certain nombre de ressources, on verra plus loin, euh, et euh, du coup euh, bah, c'est un effort euh, pénible euh, tout simplement de, de, de construire euh, localement sur nos machines votre projet. L'autre chose qui est importante c'est que euh, lorsque vous euh, insérez des ressources, faites bien attention à ce que les ressources soient copiées. Sinon, il fait ce qu'on appelle un lien symbolique sous Unix, c'est-à-dire qu'il fait simplement une liaison avec un fichier cailleur sur votre arborescence de fichier en local. Mais que lorsque nous, on récupère à l'archive, il n'y a à peu près aucune chance qu'au même endroit, dans notre arborescence locale, on trouve le fichier en question. Alors là, c'est important, c'est que lorsque vous faites un drag and drop d'un fichier depuis le Finder sur euh, la, la, la zone euh, à gauche où vous avez euh, le, le, le navigateur de, de fichiers, eh bien vous avez euh, cette fenêtre qui apparaît. Et soyez, faites bien attention à ce que ce, cette case, « Copy items if needed eh », bien soit bien cochée, de manière à ce que les fichiers soient recopiés et non pas euh, des liens symboliques euh, soient établis. Alors, euh, on a aussi réalisé qu'il y avait quelques trucs qui pouvaient vous faciliter la vie. Euh, la première chose, c'est que quand vous soumettez vos exercices, pensez à faire un clean dessus. Faites commande K. Bon, on peut le faire après, mais je veux dire, l'idée, c'est que euh, lorsque vous compilez, vous avez un certain nombre de choses qui sont peut être liées à des préférences, à des éléments de configuration de votre machine. Euh, et donc, le faire le commande K fait un, un, un clean. Euh, là aussi. Euh, on attend de vous que s'il y a une version euh, ultérieure de Xcode qui sorte, euh, arrangez-vous pour euh, ne pas euh, la télécharger, parce que si nous on a des fichiers postérieurs à Xcode 6.1, quand on a tous des Xcode 6.1 chez nous, ça risque de planter nos fichiers. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il se pourrait qu'avant la fin de ce MOOC, il y ait la version de Xcode 6.2 qui sorte. Je trouverais que ce serait mieux que vous utilisiez la version de Xcode 6.1, histoire qu'on n'ait pas de petits problèmes, de petits soucis de préférence. Euh, et puis également, euh, lorsqu'on télécharge plusieurs exercices, que tous les exercices s'appellent « Bon revoir » ou « Couleur bah », à la fois, on ne sait plus trop qui est qui, <rire> c'est un peu la panique. Et donc, euh, je vous suggère... Euh, de euh, nommer euh, vos euh, archives avec votre pseudo, souligner le nom de l'exercice .zip. Donc dans mon cas, ça serait Fcordon souligné Bon revoir .zip. Donc vous pouvez faire l'archive, après vous renommez l'archive et de manière à ce que nous, eh bien, euh, on récupère euh, les choses euh, régulièrement. Idéalement, ce serait le nom du, du projet ou du fichier, enfin euh, du dossier que vous allez compresser, qui pourrait s'appeler euh, de euh, la sorte. Euh, Ça, c'est quelque chose qui va drôlement nous aider parce qu'effectivement, lorsqu'on a téléchargé euh, plusieurs euh, de vos exercices, eh bien, on ne va pas se retrouver avec des bons revoirs, bons revoir copie, bons revoir copie 2, bons revoir copie 3, qui faut renommer au fur et à mesure. Euh, on risque de se planter dans le nommage et en particulier, c'est important pour euh, déterminer l'application ou les applications de la semaine. Alors, si euh, une petite remarque, euh, bon là, c'est un projet euh, qu'on a regardé. Euh, donc vous voyez que ici, euh, toutes les icônes sont euh, renseignées sur les, les, les, le système d'icônes. Euh, mais vous voyez que ce qui se passe ici, hein, c'est qu'il euh, y a des, icônes, des fichiers d'icônes qui sont en double. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui est inutile. Euh, vous pouvez euh, renseigner les choses de cette manière-là uniquement. Vous voyez, celle-là, en fait, c'est la même que celle-là. Celle-là, euh, c'est la même que celle-là. Et par conséquent, euh, Xcode euh, s'y retrouve. Bon, indépendamment du fait que, euh, dans l'exemple que je vous ai donné, les icônes n'avaient pas forcément tout à fait la même taille. Mais ça, on va, on va, on va y revenir. Et euh, bien évidemment, euh, vous n'aurez pas de warning. Euh, c'est comme ça que moi, je fais mes projets. Vous n'avez pas de warning. Il ne vous dira nulle part qu'il vous manque une résolution d'icône puisqu'il euh, sait faire la correspondre. Alors, euh, petite tradition euh, introduite lors du précédent MOOC et que nous allons reconduire cette euh, semaine, c'est euh, de vous proposer l'application ou les applications de la semaine. Alors l'idée, c'est pas de vous proposer un corrigé, parce qu'en programmation, il n'y a jamais un corrigé. Il y a plusieurs manières de faire, il y a des manières qui sont plus ou moins euh, intelligentes, plus ou moins astucieuses. L'idée, c'est de vous montrer des exercices qui ont... Un intérêt. Alors, soit l'intérêt, il est graphique parce qu'il y a une présentation originale, il y a une option originale, il ya un enrichissement original de l'exercice. Soit c'est parce qu'il ya éventuellement au niveau de l'implémentation quelques éléments intéressants à regarder. Alors, the winner is, et eh bien, oh euh, surprise, et eh bien, j'y vouillons avec euh, sa version de bon revoir, donc là ici il s'est un petit peu éclaté, donc ici je vais vous faire une démo PowerPoint, enfin une démo Keynote pour être exact, donc lorsque je clique sur le bouton pour dire bonjour, eh bien, il me dit Hello Dave, en référence euh, bien évidemment pour euh, les plus jeunes d'entre vous à un film qui s'appelle au lycée de l'espace, euh, mes fils trouvent ça long et chiant, mais euh, c'est un euh, film que moi je trouve toujours euh, merveilleux, euh, et puis, lorsque je réclique sur le bouton, eh bien, euh, il dit « Bye bye live ». Voilà. Alors, euh, évidemment, cet exercice fonctionne bien sur mon iPhone 6 euh, lorsque euh, on euh, change euh, la rotation euh, du terminal. Et donc, on a considéré qu'il euh, avait un petit quelque chose et on a eu envie euh, de lui attribuer euh, le titre d'application de la semaine. Euh, mais euh, il n'est quand même pas parfait euh, je sens que son développeur euh, a un bel iPhone récent parce que lorsqu'on est sur un, un iPod 5G, donc euh, l'équivalent d'iPhone 5 5S, hein, c'est exactement le même écran, eh bien, vous voyez qu'on a ici un petit souci, c'est que le Hello Dev est un tout petit peu en bas. Et euh, ben ça, c'est un peu rédhibitoire pour Apple, hein. c'est dommage. Euh, et puis, euh, également, Jivouillon n'est visiblement pas allergique aux warnings, parce qu'il y a 17 warnings. Alors, c'est que des problèmes avec les icônes. Euh, en fait, euh, il a fait des icônes qui n'ont pas tout à fait de la bonne résolution. Elles ont toutes les caractéristiques, elles n'ont pas la bonne résolution. Et du coup, toutes les, icônes, toutes les fichiers d'icônes qu'il a rentrées ne sont pas bons. Alors, ça me permet, j'en ai parlé sur les forums, et ça me permet d'introduire une application que je trouve extrêmement utile et qu'on m'avait signalé euh, lors euh, du précédent MOOC, et eh bien cette icône, elle Prépo, cette application s'appelle Prepo. Euh, elle est gratuite sur le Mac App Store, et elle vous permet, à partir d'un fichier, de générer automatiquement les icônes avec les bons noms et les bonnes résolutions 3X, 2X, 1X, qu'il faut. Et puis, lorsque vous avez des images, elle vous permet également de faire l'image en 3x, 2x, 1x comme il faut. Donc après vous mettez les trois fichiers, vous les glissez dans l'image XK7 et vous réalisez que eh bien, vous avez une ressource d'image qui a été créée. Et derrière, lorsque vous faites un chargement d'image, on verra ça un petit peu plus tard, vous verrez qu'en fonction du terminal, il chargera la bonne résolution. Alors un coup d'œil rapide sur son code. Donc il n'est pas trop mal son code. Euh, donc ici, euh, vous l'avez ici les, les, les, ça c'est les éléments qui ont été construits euh, dans le mode Kindergarten Paris Code et puis ici, bah, il déclare un certain nombre de constantes mais euh, le petit défaut ici c'est que euh, il les a mises en var euh, honnêtement, c'est une bonne idée de faire ça sous forme de constante bon, on verra que plus tard ça préparera euh, la localisation euh, mais euh, dans ce cas là, il vaut mieux en Swift utiliser le mot clé let let veut dire que euh, la variable que vous déclarez est immu immuable, donc elle ne sera pas amenée à changer, tandis que var veut dire que vous serez amené à changer la valeur. Euh, je ne vois nulle affectation ici. Alors, ce n'est pas gravissime, mais il faut voir qu'il y a un surcoût à gérer une variable var par rapport à gérer une variable let, parce qu'évidemment, une variable let, euh, derrière, euh, sous certaines conditions, le code, le compilateur peut carrément inliner le code. Euh, il sait euh, très, très bien euh, ce qu'il fait. Donc voilà, euh, c'est euh, extrêmement euh, important de, enfin, encore une fois, c'est des choses que je n'avais pas vraiment évoquées dans le guide de survie, mais on en reparlera, bien évidemment, en semaine 3. Alors, pour couleur, the winner is, toujours roulement de tambour, tac tac tac tac tac, j'ai des môles, grands môles. Alors, lui, il a fait une application qui fonctionne sur petit terminal, aussi bien à la verticale que à l'horizontale, avec le changement de présentation qui était attendu. Alors, euh, l'intérêt de, de son code, alors il n'y a, a pas d'originalité, il a vraiment implémenté ce qui est demandé, hein, donc, mais euh, son application a été retenue parce qu'il y a un point d'originalité qui est l'utilisation d'un tableau, comme euh, on va euh, le voir ici. Donc, ici, vous euh, voyez, euh, il, a, alors, il a fait un truc bizarre, c'est que ça c'est le, le viewDidLoad, il a fait un appel à initStuff, et initStuff, en fait, il... Euh, initialise euh, là euh, un tableau et puis euh, tout ce qui concerne euh, le stepper et puis euh, la vue de couleur euh, qui euh, démarre euh, avec la couleur euh, du euh, premier élément euh, du tableau. Alors moi personnellement j'aurais tout mis dans le view de a pas de raison euh, vu la structure du code le euh, faire, et la deuxième chose que j'aurais fait c'est que donc en fait il a bien fait avec un tableau mais il a ici créé un tableau euh, qui est euh, un tableau euh, mutable euh, et en fait ici ça sert à rien et en plus c'est lourd euh, moi j'aurais fait tout simplement dans euh, le UDidLoad euh, euh, là ici les deux exercices ont été réalisés en Swift euh, j'aurais fait en fait ici un let liste couleur égale crochet, crochet ouvrant euh, UIColor black color UIColor blue color, color virgule, etc., etc et puis crochet fermant et puis c'était réglé, voilà. Donc là, on avait vraiment besoin d'une utilisation statique. Et puis, on a les deux... Euh, alors lui, il ne gère pas, euh, donc je l'ai laissé ici. Donc là, ici, il a les, les deux euh, éléments, euh, les Outlets. et puis ici, euh, j'aurais dû la supprimer, mais il l'a laissé, donc je n'ai pas voulu toucher à son code. Et puis ici, c'est euh, la méthode qui est associée au stepper et qui permet simplement d'être invoqué à chaque fois qu'on a un changement de la valeur du stepper et qui met à jour la couleur de fond de la vue de couleur. Voilà. Alors, euh, un point qui est important dans, dans Storyboard. Euh, lorsque vous supportez plusieurs orientations, ça c'est quelque chose qu'on a vu chez certains, dans certains exercices, euh, les gens recréent des outlets, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir pour l'orientation à euh, l'horizontale, euh, on va avoir euh, l'outlet label 1, label 2, label 3 et puis pour l'orientation à la verticale, on va avoir label 4, label 5, label 6 qui en fait font exactement la même chose. Donc vous pouvez donc, soit quand vous contrôlez, glissez, déplacer dans le vide, dans votre fichier euh, objectif c.h ou euh, swift euh, vous lâchez, et eh bien il va construire le, euh, euh, un nouvel outlet, soit vous glissez déplacer sur un outlet déjà existant, Alors bien évidemment il faut qu'il soit compatible, ou sur une action déjà existante et il, vous va, il va vous faire la liaison avec l'outlet ou l'action déjà existante. Il ne va pas vous en créer une nouvelle. Et donc par conséquent c'est comme ça qu'on peut s'en sortir lorsqu'on va avoir plusieurs orientations et qu'on va souhaiter refaire une association avec des éléments qui existent déjà. Les étapes de construction que je suggère, c'est de construire l'interface pour Any-Any en premier. Parce que vous verrez que lorsque vous construisez les autres interfaces, les objets existent déjà et euh, vous n'avez qu'à refaire euh, les euh, positionnements. Et euh, si vous avez de nouveaux objets à créer, ce n'est pas grave. et eh bien, vous euh, les créez euh, facilement. Et puis, euh, comme on l'a remarqué, et eh bien effectivement, euh, alors moi, je ne suis pas un spécialiste du, du storyboard, euh, mais euh, pour les grands terminaux, il n'y a pas vraiment de moyen de déterminer le changement d'orientation avec Storyboard directement, visiblement. Je n'ai pas trouvé, en tout cas les gens sur le forum n'ont pas trouvé non plus. Et donc là, peut-être que le mode programmatique vous apportera plus d'informations. Mais c'est vrai que d'un autre côté, sur les interfaces de type iPad, on a beaucoup plus d'espace, on est beaucoup moins contraint. Et ben voilà, on va pouvoir passer une petite conclusion de cette semaine. Donc euh, ce n'est qu'un début, on va continuer non pas le combat, mais la programmation. La semaine prochaine va être entièrement consacrée à Objectif C. Là, il se trouve que euh, par hasard, les deux exercices qu'on a sélectionnés, je suis en train de le réaliser, euh, sont des exercices euh, qui ont été réalisés en Swift. Vu la quantité de code écrit, ça ne change pas énormément de choses en Objectif C et en Swift. Il euh, y a eu quelques euh, discussions sur les noms des variables, etc. Mais tout ça, ça sera explicité lorsqu'on va faire de l'Objectif C la semaine prochaine. Euh, vous allez donc avoir l'occasion de continuer à programmer. Et puis, euh, tradition oblige, euh, c'est une tradition qui a démarré euh, dans le précédent book. Eh bien, on termine tout le temps par une image de bateau, puisque l'idée, c'est que ces connaissances vous permettent de euh, voyager euh, au long cours et donc d'être durable. Et donc, on va euh, parler euh, aujourd'hui du dracar. Donc, le dracar, c'est euh, le navire euh, des peuples de la Scandinavie, c'est-à-dire du nord de l'Europe, euh, qui ont essaimé et qui ont fondé un certain nombre de royaumes euh, un peu partout euh, en Europe. Ils ont été jusqu'en Sicile hein, et euh, il semblerait que, euh, il y a eu une colonie euh, au Groenland pendant, plus, pendant un certain temps, hein, on a trouvé des restes, et il y a un certain nombre d'indices euh, qui euh, sont, tendraient à démontrer que euh, les peuples vikings ont également été fermes et muses sur les côtes d'Amérique du Nord. Donc, euh, et puis bien évidemment, euh, euh, on peut dire qu'il y a un certain nombre de régions de, de, de, de France qui euh, euh, ont une forte souche euh, de ces peuples, puisque je vous rappelle que euh, Charles le Chaud, si je ne m'abuse, euh, leur a donné euh, une région, c'était la Normandie, hein, et qu'ensuite, de cette région, ils sont allés euh, friter euh, les Anglais, hein, et que Guillaume le Conquérant a même fondé euh, la dynastie euh, des Plantagenets. Ce qui explique d'ailleurs que euh, à peu près la moitié du vocabulaire anglais euh, provient de mots français et euh, vice versa, euh, tout simplement parce qu'il euh, eh y a eu énormément euh, de mélanges. Il faut savoir que jusque vers Henri VIII inclus, eh bien, on parlait le français à la cour d'Angleterre, l'anglais étant euh, la langue euh, des populations locales, les langues saxonnes, euh, qui n'étaient pas celles des euh, envahisseurs et c'est quelque chose qui va progressivement euh, disparaître même si le français restera euh, beaucoup plus utilisé mais qui ne sera plus euh, vraiment la langue de travail comme ça l'avait été auparavant. Et donc ce dracard dont vous avez ici une représentation issue de la tapisserie de Bayeux qui est une pure merveille et que vous pouvez les voir à Bayeux hein, c'est l'occasion de, de voir ça raconte euh, en fait l'invasion euh, de euh, Guillaume euh, le conquérant et euh, qui euh, visiblement euh, utilisait euh, aussi en euh, encore euh, euh, ces, ces, ces navires-là. Euh, il faut euh, savoir que c'était des navires qui, qui étaient extrêmement marins, qui avaient un fond extrêmement plat, donc étaient à la fois des navires de haute mer et des navires qui permettaient de remonter les fleuves relativement loin. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaque de Paris, euh, d'ailleurs relativement souvent repoussées parce que Paris... L'île de la Cité, à cette époque-là, a été assez rapidement fortifiée, donc ils ont pu euh, incendier et faire des ravages aux alentours, mais les populations qui se réfugiaient dans l'île de la Cité, elles, étaient protégées euh, des exactions. Et euh, les dernières expéditions, euh, les ponts avaient même été relativement barricadés, ce qui empêchait euh, les Normands de remonter au-delà de Paris, euh, sur la Seine. Et bien voilà, c'est sur ce joli navire que je conclue cette semaine de bilan. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.